Bienvenue sur ce live Alors, comme d'habitude, quand je démarre un live, les premières choses que je fais c'est de les partager Hop <coughs> Allez, un petit lien qui va bien

Je vais mettre ça à côté pour avoir le retour vidéo. Ça me permet de, de voir un petit peu ce qui se passe. Le petit message. Hop, parfait. Ok. Alors, je vais continuer la mission CAC-5.

Alors, j'ai reçu un message. Qu'est-ce que c'est que j'ai reçu <coughs> Ok, trois fois rien. Tac, tac, tac. Hop. C'est parti. Bon.

Donc j'en étais à aller faire du réglage. <coughs> du réglage sur... Euh... Alors où est-ce qu'il est, -ce qu est celui-là Oh lui on va le ramasser. Ça on va le... Quoi

Il m'a pas sauvegardé hier quand il a euh, le jeu à planté je crois. Ah ouais j'ai un gros bug là. Là j'ai un gros bug. J'en avais posé un au sol, j'ai eu un, un problème à la sauvegarde.

Bon, on va supprimer. Quitter. Pourquoi je peux pas le, me le supprimer, celui-là Ah. <coughs> Salut Comment vas-tu Je suis toujours dans mes essais et la sauvegarde d'hier a foiré. Et du coup, j'avais posé un...

Ma sonde pour tester sur Titan et bah là je joue le jeu, il bah, n'y est plus. Donc euh, bah tant pis. Hein. Tant pis tant pis. On va retourner la mettre. Hein. <rire> Parce que je voulais régler les paramètres un peu des moteurs et tout pour, euh, bah, pour voir comment ça marche. Et euh, Et je sais pas ce qui s'est passé.

Et eh ben on va y retourner Je sais pas combien j'ai mis ici, 5 millions je crois Il me semble Je crois que je m'étais mis quelque chose comme ça

Ouais, c'est ça. Ok. Alors contrôlez d'ici. SAS, rétrograde, moteur au mini, et on va freiner.

<coughs> Hop là

Prograde. Oh la belle planète qui est là-bas. Voilà ma destination

Je prends un peu de vitesse. Mais rester quand même en, en trajectoire d'interception <coughs> avec l'atmosphère.

j'accélère avec tout ce que j'ai là c'est juste un module de c'est juste pour tester hein. c'est monté à l'arrache c'est vraiment juste pour essayer

2000 mètres secondes de delta V mais je pense pas que je ferai le temps de tout cramer avant d'intercepter l'atmo <coughs> on verra bien salut Rémi.

Hier j'ai fait une sauvegarde et là j'ouvre le jeu, ma sonde que j'avais posée sur Titan elle a disparu Donc du coup j'en renvoie une pour faire mes essais Je ne sais pas ce qui s'est passé Et là j'accélère parce que, oh, c'est pas grave hein. c'est juste du test hein. Donc là c'est pas...

Donc euh, là je fais juste, je leur envoie. donc euh, j'accélère pour rentrer dans l'atmosphère à une vitesse plus grande Quand je vais faire la mission réelle, je vais arriver à, une vitesse, euh, à des vitesses interplanétaires Donc euh, même plus vite que 2000 secondes il y a des chances

Très dégueulasse parce que bon c'est un test hein. mais c'est pas grave c'est pour tester <rire> ça freine vraiment très très très fort hein.

Bon ma capsule est stable par contre, donc ça c'est déjà un bon point.

Chute de freinage <coughs> Que d'ailleurs faut que je règle J'ai pas fait

accélérer le temps hein, parce que c'est un peu long

sont dans les nuages <coughs> à 5000 les parachutes vont s'ouvrir et j'ai mis un autre parachute sur la sonde mais en fait qui servira à rien Il que je l'enlève mais là c'est vraiment pour aller essayer mon... mon petit truc en bas là donc euh...

Je m'en fiche de la façon dont il arrive. Ça n'a pas d'importance. Hop, je me mets sans accélération. Ouverture des parachutes. Chut.

Et là, je vais reprendre le joystick, parce qu'il va falloir que je pilote le bazar. Ok, 20 mètres secondes, je largue la capsule. Et l'arrière. La, J'ouvre le parachute, ici, j'active le SAS. Et je largue le bouclier thermique.

La gravité est tellement faible et la densité de l'air tellement élevée que le truc il descend à peine plus vite que moi sous parachute partiellement ouvert. Donc à voir, est-ce que je le règle ou pas je...

Peut-être que je le réglerai comme ça pour avoir que le bouclier parte plus vite. Donc là, je descends plus qu'à 2 mètres par seconde. Hein. C'est vraiment peanuts, quoi. On va verrouiller la cam. Hop Voilà, bon, donc il descend tranquillement sous son petit parachute. On va déployer les pattes.

Les moteurs Je suis à zéro On verrouille Ah, ça vaut moteur en mouvement, pourquoi

C'est pourquoi bon il ne voulait pas me les verrouiller avec la commande bah, Il m'en avait verrouillé un mais pas les autres, je sais pas pourquoi. Ok, je suis tout verrouillé. <coughs> je démarre les moteurs.

Mais je largue le parachute. Je suis encore à 3 km du sol.

m'éloigne de là parce que <coughs> la... le dessus de la coiffe risque de me rattraper donc on va s'éloigner un petit peu

On va se remettre à plat. Là je descends vraiment tout doucement, tout doucement. Je suis même en train de remonter là. Et je veux pas remonter. Enfin, je suis super haut là, en fait. Je suis à 3270 mètres du sol là.

Ah là-bas il y a le... La coque arrière du bouclier qui me.. Qui me. Qui me double. Tu y sens tellement doucement que tu... Ouais ouais, à un moment donné, il est remonté. Mais même là, il, dé... il descend plus là. Il... il descend plus du tout là. C'est un truc de fou. Ça c'est le bouclier thermique qui vient d'atterrir. De...

Ouais, je sais bien, mais euh... je vais voir si je peux pas régler la vitesse des moteurs max, peut-être. Alors, rotor léger, limite de RPM, ce que je peux peut-être faire, c'est réduire. Hein. Je peux mettre 200. 200.

Copie, coller, coller, coller. Hop là j'ai réduit la vitesse du coup. Hop oui me l'a pas pris en compte.

On les arrêter et les redémarrer. Sinon ouais c'est ce que je vais faire, je vais piquer vers le sol si vraiment il veut pas descendre.

déjà je remonte avec cette vitesse c'est un truc de fou euh... je vais changer je vais baisser hein. je vais encore baisser la vitesse parce que là je suis vraiment trop on va essayer à euh, 60 tours par... par minute avec une pente linéaire euh... merde c'est où la pente c'est là

Copier. Coller. Coller. Coller. On va couper. <coughs> On démarre.

Je pense qu'il va falloir même que je règle le, le pas d'hélice en, en en inversé. Ah, C'est celui-là qui gère le pas d'hélice. Donc au début je partais à moins 5, donc peut-être partir en positif, peut-être à 2.

Ah, il veut pas changer ça par contre. Pourquoi Ah Pourquoi il veut pas changer la valeur Ah, parce qu'il est en lecture, ce, je pense, là, en fait. Ah, je peux pas le régler ici, ça. Ok. Ah, et ça, j'ai pas pour le régler là. Bon, tant pis.

si pourtant il accepte bien que je le règle hein. après il, le, il veut pas que je j'écrive dans le ah mais parce que deux, c'est une autre touche une touche au raccourci aussi bon

On va pas faire ça. Ah, est-ce que le problème, c'est que ma touche... Ah si, peut-être que si je tape avec le pavé euh, là-haut. Ouais, mais non, parce que ça va me... Non, il veut pas. Bon. Euh, on va revenir au H.A.S. Parce que manifestement, ça ne va pas. Alors, j'ai dit, on va régler la vitesse max des moteurs...

Ah seulement, donc quand on est à la fin plutôt, 60 tours par minute. Copie, coller, coller, coller. Ok. Ensuite. Euh, je en fous. Le pas d'hélice

en fait j'avais qu'un pas positif donc pas nul donc euh, aucune portance pour pouvoir descendre et euh, j'augmentais la portance en fait pour, pour monter et j'ai rien prévu pour descendre en fait euh, sauf qu'il descend tellement lentement qu'il va falloir que je le force à descendre donc là à la fin je suis à moins 8 on va mettre par exemple plus 2 là je suis à

8 donc on va mettre Moins 2 Ici je suis à Moins 8 donc on va mettre Plus 2 Et donc ici je vais mettre Moins, euh, moins 2 Moins 2 Ok

Ensuite l'étagement... Euh... Ah oui les parachutes, celui-là. Il s'ouvre à 5000 mètres. Celui-là également. Ok. Euh, ça, on va en mettre deux de plus pour augmenter encore plus la vitesse.

en fous, plus on est de fou plus on rit voilà et ma foi ça me paraît pas mal cette affaire par contre je vois pourquoi il veut pas me verrouiller les trucs quand il

Action, verrouillé. Normalement, euh... verrouillage du cerveau moteur. Ah, ça si tu peux stream en Ah bon? Je peux stream autre chose que 1080B?

Ah ouais D'accord Ah bah je sais pas comment ça c'est euh... J'ai pas reçu de notifs Ou de Ils n'en ont pas parlé J'ai Ouais

Bon bah tant mieux à la limite, comme ça ceux qui auront le... D'accord, c'est en fonction de capacité, ok Bon bah comme ça s'il y en a qui n'ont pas des connexions de ouf euh, sur téléphone, ils pourront choisir des trucs un petit peu plus euh, light C'est cool, en fonction, ouais d'accord Euh, donc Bon, bazar

Euh, par contre, oui ici si, il faut que je rajoute un truc. C'est que ça là à chaque fois je. Même si c'est pour un essai, c'est un peu dégueu qu'il tape dans le.. Donc on va mettre un séparatron.

C'est pas ça Dans ce sens là Et celui là on va lui mettre un peu moins de carburant Comme ça il va partir de Ça le fera partir de travers <coughs> Et il se barre Lancé Donc là je pense que j'ai tout mis J'ai réglé les hélices

Normalement, je vais être pas mal. 9 spectateurs. Merci aux 8 personnes qui suivent, puisque l'un des 9 spectateurs, c'est moi-même. Donc, Alt F12. Titan, définir orbite. Ok. Saturne. On voit à peine les anneaux de là où on est. Alors, contrôler d'ici.

S.A.S. Rétrograde... What Ah merde J'ai oublié un petit détail.

Trois fois rien. Trois hein. fois rien. Vraiment un tout petit détail de rien du tout. On va vite réparer ça. Hop, Alt F12. Définir. L'avantage, c'est qu'il garde le réglage que j'avais mis avant, comme ça au moins. Contrôler d'ici.

SAS rétrograde On va amener le PE à 0

Hop, 500 mètres, parfait. On va avancer jusque-là. On se met Prograde.

Il va pleine patate. Plus bas, plus bas, plus bas. Je veux pas que tu sortes de l'atmosphère.

Là, j'envoie une sonde, euh, ma sonde euh, avec en démo, hein, c'est pour faire de l'essai simplement sur Titan. Là je pousse droit parce euh, pleine patate parce que je veux, faire, je veux tester l'entrée la, la, atmosphérique avec la plus grande vitesse possible. Même si c'est pas l'objet du test du jour. Euh...

sera toujours ça déjà de tester là j'ai mis quatre moteurs comme ça j'ai plus de ouais, je peux consommer tout mon ergol avant de partir hop et là j'éjecte ce machin

voilà Et donc ensuite je le retourne Et <coughs> on va rentrer Donc je rentre sans le SAS bien sûr

Le but étant d'être auto-stabilisé à, à quasiment 3000 mètres secondes dans la rentrée, ça va être pas mal ça. Hop là, on rentre. La capsule se met se stabilise automatiquement en rétrograde.

8G, 9G, monter quasiment à 10G, rare refaire ses scènes sous OBS, pourquoi tu reparamètres le, le, le OBS

Ah d'accord, ok. Remise à neuf, euh, complet alors. Moi faut que j'apprenne à en faire euh, des scènes parce que euh, je sais pas y faire encore. J'ai pas regarder. donc faut que je. Faut que j'y apprenne. Enfin je sais pas, j'en ai fait une en fait où il y a mon... mon live dessus quoi, c'est tout. <rire>

Ok, donc maintenant on va accélérer parce qu'il ne se passe plus rien jusqu'à 5000 mètres.

Bon, J'espère que là je vais réussir à descendre. <coughs> ça quand j'ai fait un drone il n'arrive pas à descendre quoi. Incroyable. Enfin là j'ai réglé mes, mes mes moteurs à... mes, mes, mes moteurs de mon drone euh, en position euh, neutre enfin zéro euh, je veux dire.

Le pas d'hélice le fait descendre, en fait. Légèrement, mais euh, ça le fait descendre. Contrairement au avant, où le, la position 0 de la poussée était, à, était simplement les pales en... Pas en drapeau, mais à plat, quoi. Sans, sans aucune... Sans aucune...

<coughs> ouverture des parachutes

Tac, tac, tac, tac. Freine. On largue le bouclier arrière. On ouvre le parachute. Et quand il est ouvert, on bazarde le bouclier thermique. Hop

On active le SAS pour stabiliser On déploie les moteurs et les pieds On démarre

Je suis tout bleu à fond vers les 500 mètres. Ouais non non je vais l'ouvrir à fond ici parce qu'en fait je le lâche. coupé Ah. Petit problème technique. Il va falloir que je... Que je résolve la, la séquence d'entrée parce que là c'est pas terrible.

Donc là, j'ai les hélices qui poussent euh, vers le bas, en fait. Cut le parachute avant de découpler... Avant de découpler le... Avant de découpler la... le bouclier arrière ou le...

Ou le bouclier thermique. Ah mais justement le but euh, en fait c'est que ça l'arrache. C'est ce que je voulais en fait. Comme en vrai en fait c'est ce qui en, en, sur les vrais centres c'est ce qu'on fait en fait le, le, le premier parachute de freinage qui est fixé derrière la, la, le bouclier arrière.

Quand le bouclier arrière est, est largué, en fait le, bah, le, du coup il se retrouve tout seul sous le parachute. Et du coup ça l'éloigne ça, ça très vite de, la, de ce qui reste de la sonde. Même si en vrai euh, généralement on balance le bouclier avant, avant la. Avant la, la, la, la coque arrière. Mais euh, là dans le jeu on peut pas. Faut le virer quand t'as encore de l'angle. Ouais, le problème c'est que.. Euh...

En fait, il ne s'ouvre pas en grand avant d'être euh, vertical. En fait, il faut, faut éditer le, le fichier de config du jeu pour, euh, pour pouvoir le, le, le faire ouvrir euh, avant à, à plus haut que 5000 mètres. Parce que c'est de la soupe hein, ici. Là, les hélices, elles tournent doucement, parce que j'ai fait tourner doucement vu que c'est dense. Euh, là, je pousse vers le bas. Hein.

Même avec un réglage à pression... Ah, j'ai pas essayé la pression minimale. Ouais. J'ai pas essayé de voir en mettant euh, vraiment un minimum à la pression si... Euh... Donc là, pour l'instant, ma poussée se fait vers le bas. Donc je, je, je force. Je fais du forçage pour descendre.

Et je remonte Non mais Qu'est-ce que c'est ce délire là Ah non mais c'est que je dois être, être sur un Relief pour ça. Ouais c'est que je dois, je dois Allonger un relief qui monte en fait Ah, euh, qui descend Mais en altimétrie absolue je suis bien toujours en descente

moins 5 mètres par seconde à peu près donc ça c'est bon

L'atterrissage sera pas compliqué en tout cas, ça c'est certain parce que manifestement ça se passe impeccable. Il me reste encore 3 km à faire. Combien j'ai d'électricité là bon, Pour l'instant je consomme moins d'électricité que j'en produis donc c'est bon. Euh, The Frank Kick, exactement, ouais, il descend pas plus vite, c'est à cause de la gravité qui est. Alors la gravité sur Titan est

similaire à celle de la Lune donc c'est à peu près 6 fois plus faible et euh, la, la, la densité de le... alors la pression je sais pas combien elle est mais la, la densité atmosphérique elle est euh... elle est bien plus grande ouais, que sur euh, que sur Terre de une fois et demi de mémoire en vrai hein, dans le jeu c'est ça va être encore pire

mon bouclier arrière qui continue de descendre là-bas et donc là les hélices tournent avec le pas en inversé c'est à dire que le... donc elles tournent doucement parce qu'il faut que ça reste manœuvrable dans cette faible gravité mais là je pousse vers le bas en fait, les, les hélices elles poussent vers le bas si j'affiche la, la poussée c'est les petites flèches jaunes là qu'on distingue à peine euh...

Donc je, je souffle l'air vers le haut, là. Et donc je pousse euh, mon engin vers le bas. Il me reste encore 3270 mètres à faire. Je vois même pas le sol, à peine. Donc j'en posais enfin, une petite présentation de la sonde. On voit pas grand-chose, il fait sombre. Donc euh, un corps probe euh, de rover...

Donc, 4 moteurs électriques, euh, euh, donc contrats rotatifs 2 à 2 pour éviter le couple. 4 pieds qui se sont dépliés tout à l'heure. On va trouver également, euh, donc, euh, sous le châssis et sur le côté des batteries, tout un jeu de batteries parce que les, les RTG produisent pas beaucoup de puissance. Donc, on charge les batteries à faible puissance et après on peut utiliser de la puissance. Euh,

de façon plus importante ici on trouve les contrôleurs de vol du, du robot donc ça, ça, ça contrôle l'ouverture des, des charnières à l'entrée ça contrôle la vitesse des moteurs et puis l'angle des pales euh, donc derrière les deux RTG qui permettent de fournir le, le drone en électricité tout le tour on trouve des instruments scientifiques

on ne les voit pas beaucoup parce qu'il fait sombre. Ils sont sur les côtés. Il y a un sismomètre, un thermomètre, euh, les différents, différents composants. A l'avant, un bras manipulateur d'analyse. A l'arrière, on trouve une antenne grand gain directionnel qui pour l'instant est pliée. Elle est pliée tout le temps pendant le vol, elle n'est dépliée qu'au sol.

Euh, deux antennes omnidirectionnelles de secours ici sur les côtés qui sont pareil pliées euh, pendant le vol et une autre antenne omnidirectionnelle euh, de secours qui se trouve sur le côté du rover euh, celle là elle est fixe dessus il y a des, des mystery goût pour analyser l'atmosphère euh, là un petit ordinateur de bord là c'est le mode K KR euh,

Uh, Kerbal Engineer Redux qui le rajoute je crois bon, je l'ai mis là de l'éclairage pour y voir clair la nuit et je pense que voilà on a fait le tour hein. on a fait un petit peu le tour il reste encore 2880 mètres à faire

Alors comme il reste un peu de distance, je vais l'incliner pour augmenter la vitesse de chute Alors on va mettre le caméra en verrouillé Ça j'y verrai mieux Voilà, parce que si je le mets en biais forcément euh, il présente moins de face au vent

et ça descend plus vite. 11 spectateurs. Je vous remercie de suivre mon live. Pour l'instant il n'est pas très intéressant. Parce que je ne fais que descendre dans l'atmosphère d'une planète. On voit pour, pour ainsi dire rien.

Je me suis incliné sur le côté pour augmenter la vitesse. On va piquer un peu du nez aussi. <coughs> voilà, là on descend plus vite là.

Tiens c'est marrant mon drone descend bien plus vite Ah Ah j'ai piqué Je suis quasiment à la verticale là Donc je, je descends là, à la grande vitesse Je suis à plus de 20 mètres par seconde là Je vais commencer d'ailleurs à redresser Parce que je voudrais pas non plus l'écraser quand même hein, Après avoir passé un quart d'heure à descendre

Il suffit de le remettre à plat pour que la, la vitesse s'arrête quasiment complètement. Quoi. <coughs> il y a une petite montagne en face, je vais essayer de me poser dessus. Au même niveau au sein de moteurs, je suis à plus vers 30 mètres secondes. Après, il faut voir la surface qui présente en dessous, faut voir la...

La, la, la masse déjà aussi le ratio masse surface qui présente moi bon, il est assez compact hein, par rapport on le voit par rapport à, là, au module du du module de rover il dépasse pas énormément autour bon il y a les pattes il y a les, les quatre pieds là

Ouais j'ai une grosse vitesse horizontale, ouais, je, garde, je maintiens une vitesse, je vais essayer de me poser sur la montagne qui est, <coughs> qui est devant moi, là. <coughs> Ton prograde est sur l'horizon, ouais il est même sous l'horizon, il est à moins 25 degrés, là. on prograde il est devant, euh, sous l'horizon, à moins 25, quasiment moins 25.

N'utilise pas le produire, je suis plus en hauteur qu'en largeur, d'accord. 730 mètres. Pour bon, l'instant j'ai un bon profil de descente.

Toujours à moins 25 degrés de descente. Ma vitesse horizontale commence à réduire. 600 mètres. Je suis plus qu'à 5, 5 mètres et demi par seconde.

Il me reste 500 mètres à faire. J'ai passé les 25 degrés de, de, de taux de descente. Je ne vais pas tarder à arriver à 30. 460 mètres. A 300 mètres, je vais allumer l'éclairage.

j'ai toujours de l'élec, hein. à... en elec, je suis vraiment à fond 400 mètres donc là pour l'instant mes hélices poussent toujours vers le bas hein. faiblement mais ça pousse toujours vers le bas

300 mètres, je vais allumer l'éclairage bon, Je suis trop haut pour éclairer le sol pour l'instant Est-ce que ça a bien allumé les lampes Yes 250 mètres

Je ne suis plus qu'à 2 mètres par seconde, je tombe quasiment à la verticale maintenant.

j'ai tombé dans un petit quelque chose de creux on va voir j'ai plus que 130 mètres à faire avant le sol on va augmenter un peu le pas des hélices tu as pas la pente du terrain euh... non je crois pas qu'il me le met enfin en tout cas je l'ai pas dans le ici je l'ai pas

100 mètres. Je vais stabiliser à 100 mètres. Voilà, là, je stabilise à 100 mètres. Le mode surf. Surface. Ah oui, slope. 22, 9. Ah oui, il y a de la pente en dessous, ouais, carrément. Merci. Faut longtemps que j'ai pu utiliser ce mode et... Ouais, faut pas que je me pose là, là.

Euh... Je vais aller mettre plus loin. Je vais remonter un poil. Donc je suis pas mal là, je suis stable en, al en altitude à 30% de... Bon, là, par contre, les effets de lumière, ça fait trop bizarre, hein.

Là, je suis encore à 120 mètres, je suis trop haut On va baisser un peu, on va rester constant En horizontal Tac

si je peux pas aller me poser là-bas je suis encore un peu haut pour l'instant mes lampes éclairent pas le, le, le terrain à peine ça y est c'est commencé à éclairer je suis à 80 mètres du sol là. bon dragonfly c'est panneau solaire et batterie panneau solaire waouh

il me semblait que c'était des RTG. Un RTG qui mettait dessus, moi. Ah, on va se poser par là. Là, on est pas mal, je pense. Là, je pense que j'ai un spot intéressant pour me poser. Oh non, c'est trop raide, là. C'est trop, trop raide, ici.

Ah bah il me semblait que c'était des rtg tu vois Ah j'y vois plus rien Je J'suis trop, suis à cent trente, cent quarante mètres là

Ah, là-bas, j'ai une zone plate. On va aller par là-bas. On va bourrer plein de patates. Chut. On va reprendre de la vitesse. On va partir vers l'avant. On ne voit absolument que dalle. Et j'ai de l'éclairage, hein.

J'ai mis masse d'éclairage pourtant sur ce truc. On va essayer de redescendre. À quelle heure il est 19h17

que je me trouve un endroit à peu près plat. Ouais, faut pas se reposer sur l'éclairage, j'ai même souci. Ah ça serait un, ça serait bien un RTG alors. Même si on un panneau solaire sur Titan en plus, on voit que dalle.

Pourtant j'ai mis de mais je suis un peu haut, je suis à 120 mètres encore, faut que je descende. Faut je pousse vers le bas pour redescendre.

Là-bas j'ai une zone qui m'a l'air plus, euh, plus adaptée. On va remonter un peu la poussée pour rester à l'horizontale. Je pense que j'ai un bon réglage de pas d'hélice là. Je suis vraiment pas mal. Là, je suis en vol euh, stable, altitude constante, environ un tiers de, de thrust

ça me paraît plutôt bien donc mes moteurs ils tournent à vitesse constante et euh, donc à un, un tour par seconde et je ne fais que changer le, le pas d'hélice en fait

46 mètres, je devrais avoir commencé à éclairer le sol là, normalement. Je vais essayer de descendre un peu plus vite par là parce que je plus. Ça y est, mes, mes éclairages commencent à illuminer par terre. Je suis à 44 mètres du sol en dessous de moi.

Par contre la pente est de 25 degrés donc je vais éviter de me poser là dessus. On va avancer encore un peu 32 mètres mais j'y vois toujours rien. Il faudra que j'augmente ma puissance d'éclairage moi sur mon, mon sur mon drone là.

Parce que là, waouh, je suis à 38 mètres. Je vois à peine le, à peine le sol devant moi. Là, je suis au dessus d'une pente à 30 degrés, à 28 mètres du sol.

je crois que j'ai choisi un endroit pour me poser qui est vraiment pas idéal 31 mètres. je suis toujours en vol horizontal on va avancer un peu À ah, 7,7 degrés d'inclinaison, là le sol je vais tenter de me poser par là

14 degrés maintenant. 26 mètres. 21 mètres. 35, 4 Je pense que je vais être pas mal par là.

22 mètres, je vais en mettre à plat. Ah j'ai à nouveau une pente de 14 degrés, là ah, c'est pénible ça. Où est-ce que je vais trouver un endroit plat pour me poser Là, 6,6 degrés. Ah je suis à 11,8 maintenant.

Ouais, d'un polygone à l'autre, c'est 6, un coup c'est 6, un coup c'est 19, un coup c'est... 18 mètres. Ah, ça y est, je vois l'ombre de mon... de mon drone en dessous.

Ok là c'est trop penché, on va y se mettre un peu plus loin par là, là. ici, je vais me poser là, là, là, là, là, là, hop, et poser, et B, arrêt des moteurs.

Eh ben, je pensais pas que ça serait si long de se poser sur euh, Titan là je pourrais inspecter mes débris de sonde à 4 km là, qui se sont posés plus loin bon bah ben, je, ouais, je me suis posé dans un massif très montagneux ouais, effectivement je venais de par là bas là, au dessus de cette vallée j'avançais comme ça là, tac tac tac

Ok bon on va déplier la grande antenne Hop Donc ça ça fonctionne Je pourrais communiquer avec ça Avec une sonde en orbite Par contre ouais j'ai mis masse Masse d'éclairage mais alors l'albédo de ce truc Elle est Immonde on ne voit que dalle L'albédo est vraiment pourri J'ai beau avoir mis des projos ça éclaire rien

Ah bon, on va essayer de faire un petit, un petit vol Donc là quand je démarre les moteurs le, Ça plaque la sonde par terre Donc on va monter Un petit peu la poussée Et voilà, ouais, dès que je dépasse à peu près un tiers Ça me fait monter Alors si j'y vais à fond ça grimpe, ça grimpe sec hein.

Même un, un tour par seconde, euh... ça y est en haut quoi. <coughs> on va réduire la poussée une fois qu'on est monté pour continuer un vol stationnaire. Pas stationnaire, stationnaire en altitude.

Quand je suis à 100 mètres, j'ai testé sa manœuvrabilité. Est-ce que ça peut faire un tonneau Easy, sans problème. C'est facilement récupérable. Ok, on va faire un looping. Toujours à 100 mètres. À peu près 100 mètres, 130 mètres. Hop là. Puis on peut, on peut, en fait, on peut enchaîner le looping vraiment comme on a envie hein, dans ce truc.

L'atmosphère est tellement dense qu'en en fait, on peut faire littéralement ce qu'on veut quoi, on peut le piloter à l'endroit, même à l'envers Hop

Et là je me suis posé côté jour de la planète de, du satellite si je m'étais posé côté nuit, je t'explique pas le le cirque

Bon, on se spilote rela re relativement bien Donc si je vais plus vite en fait je me mets comme, comme un hélicoptère hein, je, je mets de la portance et puis je m'incline vers l'avant

J avance par rapport au sol à environ 9 mètres par seconde, c'est pas mal. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait de trucs à analyser par contre là, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de... C'est je demande à teste s'il sait s'il y a des, des trucs à analyser sur Titan ou, ou si c'est uniquement euh... le, le, le monde comme ça sans rien. Quoi. Pour l'instant j'ai rien vu.

Ok, Bon. On va pas aller plus loin. Je vais descendre ici. Je vais me poser. Et on va retourner au Vab. Parce qu'il faut continuer la mission. Mais ce soir, je vais pas faire grand chose sur le jeu. Donc... Euh

Je ne sais pas trop ce que je vais ce que je vais attaquer là. 130 trente mètres.

100 mètres. 60 mètres

50 40 <coughs> 30 20 15 10

5, 4, 3, 2, osé. Ok. Arrêt des moteurs. Je me suis posé sur une pente bien inclinée. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va retourner au centre spatial.

Ah, et c'est là, là que j'ai le bug. Ça me refait le même bug qu'hier. Je n'arrive pas à retourner au centre spatial. Ah Alors ça, ça c'est pas cool. Euh, je ne peux pas retourner au centre spatial. Pourquoi

je en oui, je, je peux reprendre le vol, ça c'est bien. Là je suis posé, je glisse pas du tout. Euh... J'ai pas d'objet euh... proximité.

Eh, centre spatial, station de contrôle Je suis pas en avance rapide Je peux même pas faire la sauvegarde F5 il prend pas

Je vais essayer de me le poser sur une zone plus plate Des fois que ça soit ça qui fout le bazar Tac 5 degrés d'inclinaison là je suis beaucoup moins haut là

Ouais, je suis plus à plat, les moteurs sont à l'arrêt. Et je ne peux pas retourner au centre spatial. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ni à la station de contrôle.

Ouais, là, il y a un truc de pété, là. Qu'est-ce qui se passe ouais, je peux pas retourner au centre spatial, là.

et ce qui a bien pu se passer. Et c'est ce que ça m'a fait hier, déjà. j'ai fait retourner au menu principal, il m'a dit, euh, bah, ça, ok, ça va sauvegarder la partie, euh, machin, j'ai fait oui. Et, euh... et... C'est le parachute que j'ai coupé, euh, qui est sur le...

Le parachute qui est sur le sur le, le drone là. Donc il est rouge parce qu'en fait il est.. Une fois que j'étais avec les hélices, je l'ai coupé. Mais euh, par contre, moi, c'est que je ne peux plus sauvegarder. Parce que hier il m'a fait le même truc, j'ai fait barre, retourner au menu principal. Euh, Voulez-vous pas retourner Votre partie sera sauvegardée. J'ai fait oui. Et, enfin j'ai fait menu principal.

Et tout à l'heure quand je suis venu il ben, n'y avait rien de sauvegardé du tout en fait. Donc il y a un truc qui est pété là, quand je suis sur Titan, je peux plus faire de sauvegarde. C'est pas cool parce que pour faire la mission euh... ouais, ça va être compliqué. Ça sent la safe fuckhead. Ah ouais non mais oui carrément là.

Alors est-ce que c'est ma save qui est foireuse ou est-ce que c'est euh, le mode qui est foireux C'est une bonne question. Parce que là je suis bien à l'arrêt, hein. vitesse 0, je suis à 0 mètre par seconde. Euh... Vitesse nulle, je suis posé, en plus maintenant qu'il y a les patins j'ai l'impression que ça empêche...

Les, les petites glissades permanentes là qu'il y avait avant. Mais ouais, là. Euh... Qu'est-ce que c'est que ce bignou là?

Ah bah le bouton menu principal même là il marche plus ça va se finir en CTRL Al Sup kill kill game ça ou revenir au HS quoi mais bon

Je vais essayer un truc.

T'as craqué mon gars complet quoi. Oh, attends, on va que tes parachutes. Ah ouais, mais là il va jamais s'envoler puisque j'ai réglé le, j'ai réglé les moteurs pour Titan, pas pour là.

Donc ça sert à rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est essayer de faire une sauvegarde ici. Ça tourne. <rire>

Ah ouais Ouais j'ai.. J'ai modifié l'orbite avec. Enfin f 12 ouais, Alt -G F12. C'est là que je suis emmené sur l'orbite tout à l'heure hein. Mais bon. Euh, C'est le seul truc que j'ai fait, quoi. Le reste j'ai pas touché donc.. Euh

D'ailleurs là quand je suis revenu au HS J'avais j'avais pas encore édité l'orbite D'ailleurs Parce que là je l'ai pas encore touché l'orbite Et il y a vraiment un truc là Là je peux récupérer ça Ah

ah mais d'accord j'ai rien qui marche en fait euh, bon Et eh ben je crois que je vais recréer une nouvelle save Et puis on va recommencer hein. Parce que manifestement euh, Je vais voir si ça vient de ma save ou si ça vient du truc Donc ce que je vais pouvoir faire c'est Non pas en live hein. je le ferai en live ça euh...

Je vais recréer une partie, je vais recharger mes crafts, je vais les envoyer direct sur Titan, déjà voir si ça sauvegarde quand je suis sur la piste. Après renvoyer sur Titan, redescendre et voir si ça recommence ou pas. En attendant je vais arrêter le direct pour l'instant parce que bah, là, de toute façon je peux plus rien faire. Puisque ma prochaine chose que je vais faire là dans la partie ça va être euh, clic droit dans Windows, gestionnaire de tâches

qu'il est le processus ksp.exe et donc je vous remercie d'avoir suivi le live et je vous dis à bientôt bonne soirée